Assigner signer un mot à la carrière ou à Didi tout simplement, j'aurais dit défi. Même s'il flirte avec l'art depuis le berceau, il va s'intéresser véritablement au rap en classe de première pour relever justement un défi. Tu me diras si c'est faux, hein c'est bien ça. Ouais. Il va entrer donc dans le rap, et il va faire un bout de chemin, il va se donner le défi d'être le numéro un et surtout de laisser ses traces à trace. <rire> et aussi comme Michael Jackson, on peut dire qu'il est sur la bonne voie. Diddy B s'est donné aussi pour défi d'inspirer, et c'est le cas, de nombreux rappeurs, même de sa génération, s'identifient à lui, à son flow, son charisme, à sa carrière. Diddy B s'est donné pour défi de n'être freiné par aucun genre musical ou même style de rap, il sait s'adapter. Vous l'aurez compris, Diddy est un challenger qui ne se repose pas sur ses lauriers. La preuve, il s'est donné un autre défi, celui de remplir cette fois en solo le mythique palais de la culture. La raison de sa présence ce soir. Rebonsoir encore à toi, King of Rap hein. Ça nous euh, fait plaisir bon de t'avoir Ouais, ça va bon très bien Je rappelle que vous êtes en direct sur 13.95.0 Également sur nos pages digitales Je me réfère à, à Jim Kevin Sur Facebook 13 Côte d'Ivoire et Instagram également Alors Didi, la dernière fois qu'on t'a reçu ici C'était pour parler de ta release party euh, Au cours de laquelle tu as permis à tes fans De découvrir ton album Qui a été attendu ma foi pendant longtemps <rire> Les gens t'ont tapé dessus Didi, c'est <rire> comment pour l'album et tout Et finalement ça s'est tenu le 27 mai C'était un événement inédit Parce que c'était jamais arrivé dans l'histoire de la musique réunis enfin faire une grosse euh, séance d'écoute de cette envergure là ouais. c'est quoi c'est quoi déjà le résumé on va dire de ce 27 mai bon le 27 mai c'était un, un défi qu'on voulait relever et puis le 27 mai ça s'est bien passé le 27 mai c'était une date historique le 27 mai on a on a rempli le palais juste pour écouter l'album mmh. c'est la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire et je suis fier de d'avoir fait ça avec mon, mon équipe et puis mon label. On, on va faire quand même un, un petit throwback. Mmh. D'où te vient l'idée de, de dire que non, je vais réunir 4000 personnes pour écouter mon album. Tu vois, d'habitude, quand même, on, on sait comment ça se passe dans le game. Hein. On réunit peut-être maximum, on va dire, 100 personnes. On ouais, écoute, on dans kiffe. Un, ouais, dans une salle. Dans une salle, euh, ouais, petit ça, ouais. cocktail. Mais là, 4000 personnes avec des allures de concert. Est-ce que c'était pour annoncer le 27 août où tu t'es dit, bon, j'ai envie de faire plaisir à mon public, tout simplement Non, moi, j'ai juste envie de, de marquer l'histoire. J'ai envie de rester dans. Dans, voilà, parmi les légendes de Côte d'Ivoire, donc je me dis pour ça, il faut que je, je fasse quelque chose de fou, mm -hmm. tu vois et vu que j'ai le courage de le faire, donc euh, on a essayé surtout d'être professionnel, mm -hmm. parce que bon les artistes ivoiriens, enfin, notre génération, on a beaucoup été critiqués pour... On nous a dit qu'on on n'est pas professionnel ou quoi, mm -hmm. donc j'ai essayé de montrer une autre image. De, de ça mm -hmm. maintenant à part ça c'est que c'est mon équipe c'est mon équipe qui m'a qui m'a ouvert les yeux qui m'a dit tu peux faire tu mm -hmm. peux faire ça donc faut pas penser que tu peux pas faire ça j'ai dit non moi je veux pas faire une release partie le jour de enfin dans la salle mythique de Danubambo tu vois mm -hmm. je veux faire un concert ils m'ont dit non on peut faire et la release partie et, et le, le concert, concert. Wow. donc du coup c'est le premier doublon de l'histoire c'est mm -hmm. la première fois qu'on on fait deux fois le palais de la culture en mmh. trois mois. Quand Donc, même. Euh, c'est, je je prends ça bien quoi. Ça mmh. veut dire que c'est une bonne nouvelle. Mmh. C'est c'est une bonne opportunité pour rester dans l'histoire. Mmh ça marche et on va parler aussi de ton album gros score sur toutes les plateformes de téléchargement légales t'es resté en top jusqu'à je pense qu'il y a il y a Boomplay qui a, qui ouais, a fait Boomplay. une publication qui a dit c'est pas la peine de, de mentionner qui <rire> est numéro 1 vous le savez pendant des semaines quand même t'es resté en, en top comment tu l'as vécu parce que alors, enfin je me dis hein, je vais me mettre un peu à ta place il y avait Mojotron 2 euh, pardon 1 pardon qui était euh, comme l'unité de mesure de, des albums euh, rap parce que ouais. chaque fois que tu fais quelque chose on dit faut que ce soit aussi bon que Mojotron fallait que tu fasses une nouvelle sortie t'attendais à ce qu'il y ait un tel engouement autour de, de cet album là bon non franchement non parce que moi je suis un peu têtu tu vois dans les dans mon style musical même si je sais que je dois faire du commercial ou bien m'adapter au public voit, je ne fais pas ça tout le temps et cet album je voulais qu'il ait une base de rap qu'on dit de rap francophone en fait mm -hmm. pas forcément rap y voir mais rap francophone mm -hmm. je voulais qu'on m'entende partout en Afrique, tu vois, mm -hmm. quand on dit rap francophone. Que ça soit au Cameroun ou au Sénégal ou mm -hmm. au Bénin ou n'importe où. Mm -hmm. C'est comme ça que Kifnobit euh, a, a, a percé, en fait. Mm -hmm. L'école de Kiff no Beat c'est ça. On nous a compris partout. On n'a pas fait que du rap ivoire, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est ce que je voulais continuer, vu que c'est moi-même ma manière de rapper, tu vois. Moi, je ne rappe pas forcément en ushi, tu vois. Donc, il mm -hmm. euh, fallait que j'impose ce style-là. Et c'est passé Ça a été apprécié même mm -hmm. Donc euh, voilà Je je m'attendais pas forcément à ça Je me disais J'allais avoir un public en plus mm -hmm. Et continuer encore avec d'autres albums Rapidement pour Pour, pour, pour essayer forcer, de Raller pour, pour pour les autres attaques aussi Je, je dis pas que j'ai atteint le, le but On n'arrive jamais Mais je veux dire que franchement on a fait un grand pas mm -hmm. Là on continue on est, on est déjà à la meilleure place On, on continue quoi uniquement sur boomplay pardon tu en as fait 10 millions de ce Ouais film, 10 ça millions et... c'est immense Ouais la première c'est iconique hein. Ouais, 10, 10 millions, millions en euh, 2 mois en 2 mois seulement 10 millions c'est quoi en fait le truc quand tu fais 10 millions c'est vrai que t'es habi habitué pardon, aux millions de vues avec, euh, <rire> avec ton crew, avec toi même en solo mais 10 millions sur une plateforme de téléchargement, sachant euh, qu'en qu Afrique on n'est pas encore habitué à cette manière de, de consommer la musique tu te dis tiens, tu te tapes sur l'épaule et tu te dis ouais j'ai de ça ou bien bon, <rire> ça va on va, on va encore non, faire non, plus non, on, on... dans la réalité je me tape pas la poitrine mais au studio si quand il a rappé il a montré ça <rire> il vont être au courant voilà, quand il a fait un couplet ils vont comprendre que c'est moi il a fait dix millions sinon si dans la réalité je peux pas me dire ça sinon c'est comme si je m'assois je m'arrête j'arrête de travailler alors, ouais. moi j'arrête pas de travailler comme ça ouais, ouais. alors euh, tu as parlé tout à l'heure de, de pouvoir conquérir de pouvoir rallier on va dire les autres pays à ta cause on, mmh. on va pas te recevoir sans parler de cette signature avec 9 de i africa yes. euh, j'ai envie de te demander de kifnobit à 9 de I Africa, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a évolué Bon, c est, c est... franchement, il n'y a, y a pas grand-chose, c'est juste euh, euh, l'environnement qui a changé. Mm -hmm. Voilà, les personnes, l'équipe qui a changé, c'est avec qui je travaille maintenant, même si je travaille toujours avec les membres de Kiff No Beat. mais c'est ah, mon là. environnement qui a changé en fait. Mm -hmm. enfin, donc, euh, après... Euh, voilà, il y a un peu plus de professionnalisme. On essaie de chaque jour s'adapter et envoyer une nouvelle vibe en Côte d'Ivoire, de professionnalisme. Une, une vibe qui laisse des traces. Parce que tu vois là, on a là, <rire> là on a là on a fait le sorti l'album avec un site internet, mm -hmm. avec mon site internet, mm -hmm. et on vend les mes tickets aussi de concerts sur mon site internet. Tu vois. Que tu peux rappeler, hein, t'inquiète. Mojaveli.com mm -hmm. Mojavelli.com. Donc euh, voilà. On vend les CD aussi sur internet, sur mon site internet, tu vois, donc... Euh on est dans le numérique. Ouais, numérique fort. Ouais. Numérique lourd, numérique au calamar. Alors <rire> tu es une personne euh, enfin de ce qu'on a pu voir hein, sur les réseaux qui prépare vraiment ses bails assez minutieusement, c'est-à-dire ton album par exemple, ça a été le cas et tu as donné même euh, cette anecdote se ce référant à, à Bob Marley, ton ouais. papa qui t'avait expliqué un peu ouais. comment Bob Marley fonctionnait. Est-ce que tu tu gardes cette même énergie pour tout C'est-à-dire pour pour les albums, pour les titres de chansons même pour les singles. Même OK. Même pour les singles. D'accord. C'est-à-dire que même le dernier titre que tout le monde a écouté là, on est, on a, on a fini de, de bien travailler l'instru. D'accord. On a, on a tellement travaillé l'instru, franchement, on a mis des références. Les connaisseurs, ils vont savoir mm -hmm. de quoi je parle. On a mis des, ré des références dans le son. Tamsi a ajouté une petite note de grand de en plan D'Arafat un son de bon, bah, Tamsi, on a il mis... a expliqué un peu en chinois. On n'a pas trop voilà, bien compris. On se casse la tête. Sur... On se casse tellement la tête pour, pour faire les sons. Mais on est, on est content du résultat, quoi mm -hmm. parce que quand on a, fini le, on a fini le son, on est reparti à la maison, on a réécouté, on est revenu au studio, tu vois un peu, ouais. on, se, on, fait pas, on vient pas juste faire le refrain et puis on dit ouais on a tué, et, ouais. et puis ouais. on fait les <rire> Il y a du travail derrière. Non, on fait pas ça, on fait pas ça, ouais, moi je trop... travaille pas comme ça, mm -hmm. donc les, moi mes sons, en tout cas je fais tout pour avoir plusieurs armes dans, mon, dans un seul son, s'il à a pas qui, qui plaît ici, il y a une partie que les gens vont aimer Ouais, sûrement, voilà. certainement Alors aujourd'hui tu es un artiste, on va le dire à part entière tu, tu l'es même depuis euh, avec ton groupe, est-ce qu'à ce stade tu te donnes encore d'autres défis, on va dire à part le palais ce 27 août, est-ce que tu te dis après je dois faire ci, je dois faire ça et ce serait quoi bah, Normalement après le, après le palais de la culture je compte faire l'Olympia en France On en, euh, adore D'ici janvier, février hey, hey. Lourd. Donc moi ils m'en vais oui, je suis premier, ils à faire ça. Oh, d'accord. Mais non, après ça, moi franchement, c'est mon plan. J'attends que mon équipe valide. Euh... Non, pour l'Olympia c'est bon, mais pour la suite, mm -hmm. normalement après l'Olympia, je sais que je vais, je vais taper peut-être 2-3 albums. Sans faire de concert en Côte d'Ivoire, et puis j'attaque le stade directement. D'accord. Lourd. Je rappelle qu'on est en direct. Émission spéciale avec Didi Bess en rapport avec son concert. On va donner plus de détails dans quelques instants seulement. Euh, avant, on va kiffer un tout petit peu Assini quand même. Euh, qui est l'un de, de, ouais, <rire> de tes Asini. titres. Que tu avais sorti, donc, euh, quand tu as commencé en solo. On va se Franchement, faire le concert, ça, ça chauffer. Ah. Asini, tout ça là, ouais. Ah, on va Normalement, t'as dit, il doit sortir en culotte, même. Ouais. Ah ouais. Avec le. Sydney, avec euh, le. Ouais, avec coup la et tout tout Un peu moi d'une manière. Ouais. Ça marche. On <rire> aura l'occasion de donner, donc, comme je le disais tantôt, des détails concernant le concert. On se fait juste une petite pause et puis on vous revient juste après. Avant son concert événement du 27 août, days. Didi B fait son show sur Trace FM. Contest. Le plus grand concours rap de Côte d'Ivoire atterrit sur ta radio. Gonflé à bloc, ils sont prêts à en découdre. Jusqu'au 7 septembre 2022, de vrais talents rap s'affrontent dans une ambiance folle. Des épreuves, des jeux, un jury et toi. Pour les départager, reste connecté. Trace rap contest. Les mercredis et vendredis à 16h jusqu'au 7 septembre en direct sur ta radio. Rap Contest, une compétition rap pour la sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19 par le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec l'appui de l'UCP Banque mondiale et Trace. Toute, euh, la chanson de Didi B non c'est pas le cas. Il faudra vous rendre euh, ce 27 août du côté du palais de la culture pour kiffer en, en intégralité, j'y arrive, tous les gros hits que Didi B a pu nous produire jusque-là. B 27 août donc, palais de la culture. Yes. Tu donnes rendez-vous à toute la conspiration, à tout le gang yes. et tu vas faire une... Première partie et qui n'est pas habituelle En fait tu n'aimes pas les choses trop habituelles hein. Qu'est-ce qu'il y aura à cette première La partie La première partie de ce concert Ça sera une première partie dirigée par les boîtes Les grands clubs de Côte d'Ivoire Et les grands DJ de Côte d'Ivoire wow. Et c'est pas, pas en mode Ils vont venir que, que seulement Ils viennent avec l'esprit de leur boîte D'accord C'est-à-dire que quand il y aura Quand il y aura le Zigginshaw Ils vont venir avec... Euh, le, le, le, un peu le décor de, du Ziegenchor pour mettre le show du Ziegenchor les gens du Ziegenchor tu vois mm -hmm. et quand il y aura le Bloom aussi ils vont mettre le, le paquet avec le DJ Vogis du bloom Tu vois C'est un, mm -hmm. un peu l'esprit Des, des ils, boîtes de Ils vont de faire un, Comme une course de relais tu sais Chacun voilà, vient voilà. Okay, Mais pendant ce temps genre, Entre entre chacun Entre chaque passage Il y aura les artistes D'accord Voilà Il y aura les artistes Il y aura Yilim Il y aura Polo Chacal yeah. Tripagnén Syndicat euh, euh, JR bien sûr mm -hmm. euh, Tamsir mm -hmm. et voilà, va, plein d'artistes en tout cas ok, donc déjà les portes euh, du palais est-ce qu'on peut te poser cette question ou on fait venir quelqu'un du stade pour les portes euh, du palais euh, ouverture quelle heure 14h 14h 14 ouais, moi j'espère en tout cas qu'on va faire tout en, en jamais vu quoi c'est à dire si le public m'écoute actuellement, je parle à tout le monde si, si ils viennent vite je viens vite sur scène, <rire> c'est tout. Non, là, c'est <rire> aussi simple que ça. Il <rire> est avait Il avait même pas me me pointer à 19 h ou pendant que je suis là. Non, non, non, non. S'ils viennent à 14 h à 15 h ils montent sur fait le conseil la journée. Oh, Dis Attends, on va attendre un peu les boîtes d'abord. Non, on va kiffer <rire> en même temps. On fait tout en journée. De là à là. Ah là. C'est ça qu'on va <rire> faire. Alors, donc, on parlait de cette première partie. Pour la suite, tu as dit, euh, si le public arrive tôt, tu montes ouais, aussi sur scène tôt. Et, et tu, on s'attend à combien de titres ton répertoire? Tu vas aller euh, de ta carrière solo uniquement ou bien on aura des, enfin, quelques couplets de, de nobit aussi? <rire> Surprise! Il hey. y aura une surprise, il y aura trois grosses surprises au concert, franchement Trois grosses surprises Ouais, la première je vais c'est. ça ici, mais... Et la y aura... première surprise Mais c'est du surprise, c'est pas Non, c'est entre nous deux Non, c'est pas nous deux, nous deux là Nous deux, <rire> nous deux il étonner. de Il <rire> <rire> y aura des surprises, en tout cas, concernant les sons de Kiff No Beat, je vais faire Et puis, je vais faire les sons avant, les, les singles que j'ai fait avant mon album mm -hmm. Voilà, qu'on dit, il n'y a pas l'un dedans Si, si, si Assini avec Moujavel, mm -hmm. je vais mettre un son de... deux sons de... moi je trouve un, histoire de montrer aux connaisseurs. Mm -hmm. Je vais faire un, un gros spectacle même avec euh, We are Africa, je vais faire, euh, ah, la, faire... la suite de, tu la faire, suite hein. de History, mm -hmm. tu vois, je vais faire le, le, les sons de l'album History, je vais faire mes collaborations et maintenant mes guests. Ah, ce sont les guests qui oh sont des surprises là, Il y en a guests, trois des sur... Non, il y a deux guests et puis il y a une surprise Il y a deux guests et Une surprise générale Donc il peut y avoir Lefa par exemple Avec qui tu as collaboré <rire> ouais, ouais, Il peut, peut avoir H-Magnum Avec qui tu as collaboré Ah, ça c'est pas... On sait jamais <rire> Il peut y avoir... C'est pas impossible <rire> Il peut avoir Booba <rire> Il peut avoir Booba aussi ah. Tu vois, non Il peut avoir Eh, hey, Seigneur. Il, il peut 27... avoir Badiou Il, il peut peut avoir... avoir... Tu vois des ouais, choses comme il ça il peut avoir plein de mes amis en tout cas il, ah, non, tu as de bons il peut amis il peut avoir Dajou il peut avoir Booba ouais. il peut avoir le phare tout S... ça Bobby. on sait jamais mmh, mmh. en fait en gros il peut avoir toutes les collaborations il, de il peut me marier aussi là-bas hein attends rappelez-vous mais... que vous devez me marier en août oui non mais <rire> écoute c'est trop d'informations pour moi <rire> tu vois comment c'est un peu bizarre là. Donc, euh, tu là, vois ça c'est à on, on... tout le monde de voir ok d'accord tu as d'ailleurs annoncé les couleurs de, de ton concert de fort belle manière avec cette chorale qui avait fait le buzz sur les réseaux. Yes, yes, yes. Euh, ça s'est passé comment, les, le contact. En fait, eux, ils avaient fait ça pour le fun, hein, si je me rappelle bien un coup. Bon, en fait, souvent, ils, souvent, ils font ça, ils mais font pas avec les, les chansons d'artistes. D'accord. Ils voient rien. Mais c'est un exercice, en fait. Okay. Pour voir s'ils peuvent faire ça sur d'autres musiques, tu vois. Okay. Donc, moi, j'ai vu, j'ai, tout le monde a apprécié sur internet, mais moi, j'ai voulu faire quelque chose de spécial avec eux. Et surtout dans les teasers. Moi, j'aime bien travailler mes visuels, tu vois. Mmh, mmh. J'aime bien, j'ai eu l'idée, j'aime bien les pubs, les idées de pubs, les idées de, tu vois, les pubs de films, mmh, comment mmh, on annonce mmh, un film. Mmh, mmh, C'est comme ça que je l'ai annoncé mon vois. Donc, j'ai essayé de, de voir les caméramans, le réalisateur, tout ça, je lui ai expliqué mon idée, on a bien fait ça, j'ai suivi ça à la lettre, et puis... On a, on a veillé au, au, au montage pour que le montage soit parfait. Parce que souvent, hein, tu filmes, tu crois <rire> que tu ça sort comme tu veux, hein, mais ça <rire> voilà. <ta> sort. Voilà. <rire> mais c'est quelle histoire de maître de cœur qui fait jeu de rien tu vois, c'est là que les, les, je devais toucher les Ivoiriens, parce que s'ils faisaient ça simplement, c'était pas bon. Ouais, ok. <rire> et, et tu as invité dans ce teaser-là, Ramba Junior, on dit, ouais. on dit, on dit Ramba Junior. <rire> le GOAT. C'est le GOAT, c'est le GOAT. Bah, c'est surtout un message que je voulais passer au, à mes détracteurs, mm -hmm. tu vois. Ils ont peut-être utilisé le petit pour m'insulter ou bien pour me manquer de respect sur la réseau. Moi, je leur ai juste montré que je suis plus haut que ça, quoi. Ouais. Genre, ça me... Ça m'atteint pas, je vais ah. même appelé pour faire pour participer aux teaser de mon concert. Et puis, il sera là même. Ah, on, va faire le show, on va faire le show avec tout le monde. Et puis, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'ai une nouvelle vision. Ça marche, on adore. T'as une mm -hmm. vision de rassembleur ici, bien. Alors, aujourd'hui, tu es devenu un, un grand philosophe hein, et euh, un grand savant. D'ailleurs, euh, tu suscites de nombreuses questions et recherches. Du coup, on veut savoir, le peuple veut connaître... La signification de mmh. Azalakapahou, tu t'a parlé. <rire> c'est deux plots de, de l'opouais. <rire> il ne peut pas me permettre d'expliquer ça ici. Non, pourquoi Il faut demander à JR déjà. Il faut demander à JR. Mais tu là. Le, le petit frère à qui j'ai fait le feat. Il mmh. faut, faut lui demander. Parce que lui-même, quand il a chanté ça au studio, on a dit Petit, c'est quoi ça là Ah <rire> bon hein On a crié Mais hey euh, Mais il nous a expliqué mais il ne peut pas expliquer ça comme ça. On n'a qu'à finir de danser ça, d'abord, pendant au moins six mois. <rire> On relance, il y a l'explication. Du coup, les amis, il va falloir attendre. Azala Capanou qui t'a parlé, c'est deux dans de l'opouet. Deux potchots, deux potchots. Deux potchots, c'est deux millions. Ah ok, voilà. Azala Kapahou ça, ça, ça va déjà ah, ça Azala va déjà. qui t'a parlé C'est deux plots de l'opoué, plot de ouais. c'est deux millions de l'opoué ouais. voilà. <rire> <rire> Ça marche Alors du coup avec JR euh, On va dire que c'est toi qui est rentré dans le mouvement des petits là Ou bien c'est les petits là qui t'ont ramené dans leur mouvement Est-ce que c'est eux euh... qui sont venus vers toi Est-ce que tu... c'est toi qui es parti vers eux Les deux, hein. c'est les petits, c'est le vibe qu'ils aient kiffé D'accord C'est eux qui m'ont ramené dans leur mouvement Et puis moi j'ai kiffé, je suis rentré dedans et puis as et puis voilà en fait j'avoue que j'aime j'aime bien le j'aime bien les trucs où il y a un peu la d'attalakou hein? d'accord voilà donc euh, j'ai je, je, même pas eu de mal à m'adapter à ça mm -hmm. c'est pas un truc qui est facile hein? ouais non leur style là c'est pas c'est pas si facile que ça mm -hmm. voilà je vais pas n'importe qui qui peut se lever pour faire un son comme ça avec eux pour rentrer dans leur science mm -hmm. donc faut, faut voir que j'ai j'avais quand même du pain sur la sur la planche mm -hmm. et puis j'ai kiffé surtout leur le vibe, et puis je trouvais surtout qu'ils que qu qu avaient pas assez de, de, comment on appelle ça, de cote, ouais. assez de professionnalisme assez de fort, aussi, genre, ouais, okay, ouais, autour ouais. d'eux. Et puis, je trouvais que ça, ça passait trop partout sans que, voilà. Sans, sans que, que ça ait véritablement d'impact. Donc, euh, voilà, après j'ai kiffé le son, c'est devenu ce que c'est devenu. Hein, c'est un hit et on est tous contents quoi. T'as dit t'as kiffé leur vibe qui, qui a laissé euh, beaucoup de traces, ouais. euh, surtout sur les réseaux sociaux, euh, <rire> sur Facebook c'est enfin tout, euh, on va dire il y a des sociétés de téléphonie mobile qui ont récupéré le à la Capinou, oh, tu as Serge Beno qui, qui kiffe de ouf. <rire> Est-ce que... Enfin, D'automude, est-ce que tu t'es dit, tiens, ça, ça allait prendre conscience, c'est que c'est mes petits, je sais qu'ils sont forts, je sais que c'est moi, ouais, c'est Didi, mais quand même, cette ampleur, tu as déjà connu ce, ce buzz, mais c'est Non, c'est un choc de deux générations, c'est tout. C'est okay. pas quelque chose qui a, qui a, qui a jamais existé. Mm -hmm. Je peux te donner des exemples. L'exemple même est devant vous-même, c'est juste que vous avez oublié. Quand Arafat est rentré dans nos mouvements, mm -hmm. et que nous aussi on mm -hmm. l'a mm -hmm. suivi mm -hmm. dans son... Quand on a fait approcher, regarder, c'était un choc. Mmh, mmh, mmh. Ça, C'est toujours comme ça. Mmh. Nous, on moussait dans notre coin. Arafat aussi, c'était le père. Mmh. Tu vois mmh. Et quand on a décidé de se mettre ensemble pour faire un tube, mmh. nos deux publics se ouais. sont rassemblés. Ouais, ouais. Tout le monde a validé, en fait. L'histoire retiendra. Voilà. Voilà. voilà. Donc, eux, ils étaient déjà dans leur vibe. Ils moussaient dans leur coin. Moi, je suis venu les prendre aussi en tant que grand frère. J'ai dit, bon, on peut te tuer. Avec mon public, leur public le monde a adhéré tu comprends mm -hmm. donc euh, c'est comme ça c'est le choc de génération c'est comme quand je sais pas euh, euh, je dis n'importe quoi quand niska a décidé de faire un fit avec euh, tiakola mm -hmm. tu vois un peu c'est mm -hmm. comme franchement c'est une, une histoire de, de, de vieux père et la nouvelle génération mm -hmm. tu comprends donc quand ça quand c'est une fusion, quand ça, ça passe bien, ça passe bien D'accord En même temps. Pour revenir au concert, quelles sont les dispositions pratiques à prendre Est-ce que, je ne sais pas moi, il faut venir avec des, des lequets, des baskets Il faut venir à quelle heure <rire> Il faut laisser quoi à la maison Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour, les, pour le gang Bon, en tout cas, je sais que mes casques seront disponibles en exclu ah, là-bas depuis qu'on attend Ouais, ouais Je, je, je vais signer dessus sur, tous, sur, sur tous les casques d'accord tous ceux qui vont acheter bien sûr mm -hmm. et puis franchement euh, soyez relax venez parce que vous, vous allez transpirer autant <rire> que moi <rire> Vous Ça allez va. transpirer. venez venez avec euh, voilà venez venez filmer venez truc même si on sait que le concert va passer après à la télé mais venez vous en jaillent franchement j'ai des cernes même je me suis Casser la tête pour faire un gros spectacle mmh. professionnel mmh. pour mon public. Et puis surtout pour montrer que la nouvelle génération est concentrée. D'accord. Donc euh, ça va le faire. Cette année, on casse tout, on brûle tout. Est-ce qu'il y a encore des tickets disponibles Et comment faire pour se les procurer Le tarif aussi. Hein. Bon, les tickets 5 000, 10 000 et 20 000. Et il y a des tickets à la FNAC partout, même à Trace. Il y a les tickets dans les stations, toutes les stations totales et tout. Il y a des tickets aussi sur différents sur différents points de, de vente de Eigen de Show, tu vois, dans et les sur ton site aussi, aussi sur mon site. Donc euh, voilà, parce que les tickets vont vite. Et surtout dans la dernière semaine. D'accord. Voilà, donc euh, là moi-même, je me déplace pour faire des.. pour livrer personnellement les tickets aux, à mes parents. J'étais chez. Jean-Louis Billon, hier, excusez-moi. Wow. Écoute, écoute. Excusez oh, oh, mais qu'est-ce que c'est Ah oh là là là là là là Écoute, c'est pas tout le temps qu'on est invité chez Jean-Louis Billon. Non. Puis, là, le seul rappeur invité chez Jean-Louis Billon. Oh là là là. Oh là là là là là ah c est, c est c est là C'est terrible. Ah non, non, non. non. Donc, comme ça, il, il a ton WhatsApp. Hein. Oh, hey, oh, toi aussi. Oh, il oh, m'appelle oh. même. Tu comprends Non, mais, mais qu'est-ce que c'est Attends. Oh, là, là. Il rentre chez lui, en cause un peu, on échange un peu d'abord. Et, et tu l'appelles comment va lui Non, je dis tonton, je dis tonton, je dis non mais boss, mais je dis tonton. tonton. moi si je tu dire c'est monsieur Billon. Moi, je dis tonton parce que Joe, ses enfants ont presque mon âge, donc... Euh... Ah non, mais enfin, pour raconter, juste pour raconter, moi, les, les, les amis de ma soeur, ils appellent ma maman pas son prix. <rires> non, mais d'accord. Non, sinon, c'est un, un vrai boss, et puis il, il m'a... Avant de, avant même ce rendez-vous, le premier rendez-vous qu'on a eu, on a parlé vraiment de, de, de perception de des choses de la vie, tout mmh, ça mmh. là. On, on a, a pu dit voir de aussi. penser business, faut vraiment penser business, faut pas trop mettre les choses dans, dans le cœur pour faire notre, parce qu'il a vu plein d'artistes avant moi bien sûr. Mmh. Donc euh, voilà, hein. j'essaie de de prendre les conseils de tout un, tout un chacun pour avancer. Hein. D'accord. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a pu faire le tour Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, surtout concernant le rendez-vous du 27 août au Palais de la Culture Est-ce qu'il y a des <rire> choses Est-ce qu'on a rien oublié On a déjà tout dit. Est-ce que tu non, veux ajouter quelque a, chose on a, on a rien oublié. Tout ce que. Comment ah, et ah oui, le, le, prix de, le prix des casques. Ah, les casques. Ah ouais, je sais qu'on va faire une réduction. Sinon, normalement, les casques sont à 30 000. Mais je sais que l'équipe va faire une réduction de Peut-être de 5 000 Ça sera à 25 000 là-bas et tout D'accord Mais après ça, ça c'est la meilleure occasion je pense Mais après ça, tous les cas seront vendus à la FNAC et tout Et sur, sur un site internet Professionnellement quoi J'ai plus rien à voir là-dedans ouais. <rire> ouais, ouais, ouais Ouais, donc je vais signer, on va faire des photos Tout ça, il faut profiter Et puis on, on gère quoi Sinon, à part ça, le casque il y, a, il y a rien d'autre. y a le casque. Il y aura des t-shirts. t Il y aura des t-shirts disponibles. Il y aura des t-shirts euh, Mojavelli. Je suis au concert de Mojavelli. Des, des t-shirts conspiration. Mmh, mmh. Des, des masques conspiration. Mais lourd. Non, il y aura, franchement, ça sera une belle fête. Mmh, il y aura des, des, des gadgets conspiration, des masques, tu vois un peu. Mmh, mmh. Des masques, des cagoules conspiration, tout ça. Tout est prévu. Hein. prévu. D'accord, ça marche. Oui. <rire> Merci beaucoup Didi de nous avoir donné ton temps. On sait que tu es, en, es en pleine répète et tout ça. Vu que bosses dur Merci Et donc films. je rappelle que t'étais dans nos murs pour parler bien entendu de ce grand concert, de ce grand rendez-vous de la 27. conspiration, 27 août du yes. côté du Palais de la Culture. Ouverture des portes, 14h. Ah. Il hein, faut être à l'heure. Vous aurez l'occasion d'acheter des gadgets sur place, notamment le casque qu'on attend depuis bien longtemps. Ouais. Et puis vous aurez la primeur quand même d'avoir euh, la signature de Didi sur votre casque. Il y aura également des t-shirts, euh, des cagoules, ouais. ce genre de choses. Ouais. Donc passez, récupérez vos tickets pour les personnes qui n'ont pas encore pu le faire. Dans ouais. euh, tous les points de vente habituels à la FNAC, euh, ici même à Trace, et puis aussi euh, sur le site internet, euh, Mo, je vais pas me tromper. Mojaveli .com. Mojaveli .com. Ouais, ouais, 5 000, ouais. 10 000, et puis 20 000. 20 000 c'est l'occasion pour nous de saluer ton staff et puis les pères du PA notamment Zagba le requin ils vont parler it is in us <rire> parce que je peux pas le dire Zagba et Samo ils sont là ils sont au Ziegen ils sont les maîtres du PA actuellement oui les maîtres du PA allez prendre votre ticket chez eux ils ont un événement aussi dimanche voilà le Ziegen a un événement aussi dimanche euh, après le concert donc euh, ça, ça on a le temps de faire la fête après le concert encore. la barre. Mmh. Merci beaucoup Didi, comme je le disais, de nous au avoir calama. donné ton temps. Et puis on te laisse aller faire ta répète. Hein. Merci. bonne chance, on se dit à, à au On, A7, on un se dit à Azalakapéou. Az, qui t'a parlé. Hein. C'est deux plocheurs de l'opoire. Plo de de plo hein. <rire> <rire> <Yeah>. Merci <rire> les traceurs, quant à vous, gardez l'écoute sur trace. Allez. Premier sur les hits, il y a du lourd qui vous attend. D'ailleurs, c'est en haut qui arrive maintenant. Euh, une belle collaboration entre Didi B, J.R. et Tam sur la radio. Contest. Le plus grand concours rap de Côte d'Ivoire atterrit sur ta radio